Alors, bonjour à tout le monde. Euh, on va, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 11-12, euh, un numéro qu'on avait organisé avec euh, ma collègue, certains qui étaient déjà présents, euh, Laura Tamizé, qui est partie euh, poser ses valises dans le Vercors, euh, mais avec qui on avait euh, prévu ce rendez-vous euh, qui euh, devait être conjoint euh, sujets patrimoniaux et lecture publique. Euh, autour donc des démarches participatives avec les habitants euh, en bibliothèque. Donc, merci à tous de vous être connectés bien à l'heure. Je vais essayer de ne pas prendre la parole trop longtemps pour, euh, pour que chacun puisse présenter euh, son projet et surtout qu'on puisse discuter tous ensemble. Euh, donc, euh, les règles du jeu que vous connaissez déjà euh, tous bien suffisamment, essayez de renommer vos vidéos avec vos noms et prénoms parce que pour qu'on puisse démarger avec Florian, donc, qui est mon collègue euh, sur la mission euh, Signalement, c'est plus simple quand il y a vos noms et prénoms. Euh, voilà, De couper vos micros quand les intervenants parlent, parce que effectivement, euh, ça ne fait pas d'écho. Si vous avez envie de laisser vos vidéos, ben, ma foi, c'est toujours agréable de parler à des visages et, et pas des petites caméras noires. Mais enfin, si vous n'avez pas envie, euh, ce n'est pas un souci. Euh, les questions, vous pouvez les déposer dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, puisqu'on n'est pas, pas trop nombreux. Et si vous avez envie, vous pouvez également lever la main il euh, y a un petit icône euh, en bas de, de zoom euh, à côté d'écran partagé réaction et si vous souhaitez prendre la parole, euh, on, vous la, on vous la donnera. Euh, vous pouvez toujours déposer, comme vous le savez, les sujets que vous voulez voir abordés dans notre espace La Parenthèse, euh, ça nous aide effectivement à, à construire le programme. Euh, les prochains numéros sont normalement prévus, mais en tout cas n'hésitez pas à voilà, déposer les idées et renchérir sur les, collections qui, enfin les propositions, pardon, pas les collections, qui sont, qui sont faites par, par les collègues pour qu'on puisse les programmer au rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, on a quatre intervenants euh, donc, euh, qui vont nous présenter quelques projets faits avec les habitants dans ce qu'il y avait sur le projet, la réalité du terrain, y compris avec le contexte de crise sanitaire qu'on a tous connu et des projets qui, effectivement, ont pu être ralentis ou, en tout cas, ont dû trouver une nouvelle interprétation. Euh, donc, la première intervenante, c'est Camille péné euh, qui est donc assistante de conservation, donc responsable de la Banque d'Images participatives à la médiathèque municipale de Ghana, euh, qui se trouve à côté de Vichy, pour ceux qui, comme moi, auraient une géographie hasardeuse de la région. Euh, et qui est aussi médiatrice culturelle au musée Yves euh, Donc, Elle va nous présenter ce projet qui, euh, qui a été envisagé en 2017. Et, euh, donc, je lui laisse la parole tout de suite avant de présenter nos autres intervenants. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat dans les interventions. Camille. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je suis en charge de la Banque d'images participatives à la médiathèque municipale de Ghana, euh, je travaille également au musée Yves-Machelon, mais euh, du coup, ça nous importe peu aujourd'hui. Euh, ce projet, il a été donc initié par euh, Françoise Porte, la directrice de la médiathèque, en 2017, puisqu'elle a fait une formation de responsable de fonds patrimoniaux euh, à l'ENSIB. Et donc, elle a cherché à savoir comment proposer un projet novateur afin de constituer un fonds de mémoire de la ville en impliquant les habitants. De là est née l'idée de solliciter des possesseurs de cartes postales ou d'images anciennes de la ville et de créer une banque d'images qui serait faite pour et par les habitants, donc qui serait participative. Cette position était assez nouvelle parce qu'elle change complètement la posture d'un établissement qui est une bibliothèque. Normalement, c'est la bibliothèque qui prête aux usagers. Et là, du coup, c'est les usagers qui prêtent à la médiathèque des images pour pouvoir constituer une, une banque d'images qui est ouverte à tous. Donc, le processus est, est vraiment inversé. Euh, les, les prêteurs, ils deviennent acteurs et prescripteurs euh, de, de cette banque. Et euh, le but est vraiment de constituer une mémoire collective et commune pour, pour les, les, les habitants du territoire. Cette réalisation, elle a été rendue possible par... Par, euh, grâce aux nouvelles technologies, en fait, euh, puisque euh, le fait de mettre les images sur le site Internet euh, de la médiathèque permet donc de, un accès relativement ouvert euh, du moment qu'on a un, un PC et, et un, un accès Internet. N'importe qui dans le monde peut avoir accès aux images. Donc, la mise en place, euh, donc, elle a été, le projet a été validé en 2017 par le Conseil municipal. Euh, Françoise Porte a eu des subventions en 2018. Euh, qui a permis d'acquérir du matériel, notamment le PC portable que, que j'utilise pour la banque d'images, en appareil photo aussi, mais je vous expliquerai pourquoi après. Euh, il y a eu une évolution du logiciel Décalogue pour pouvoir intégrer les images qui apparaissent directement dans le, sur le site Internet de la médiathèque. Et puis, bien sûr, on a créé mon poste, euh, qui, euh, qui donc est euh, un recrutement qui a eu lieu en 2019. Euh, les étapes de cette mise en place, euh, d'abord j'ai établi les documents contractuels pour les futurs prêts de documents, Donc, comme par exemple les conventions de prêt, euh, tout ce qui va avoir le, euh, le, en lien avec le droit à l'image, euh, le protocole de prêt aussi, euh, pour que ce soit clair pour toutes les parties, à la fois pour les, les emprunteurs mais aussi pour les prêteurs. Euh, parce que moi, je suis là aujourd'hui, mais peut-être que dans cinq ans ou l'année prochaine, je ne serai plus là. Et du coup, pour que le protocole soit vraiment le même euh, pour le prêt et pour la conservation des images durant le prêt. Euh, ça peut être des images euh, physiques, comme des cartes postales papier, mais aussi des prêts d'images numériques. Euh, donc, ensuite, les documents iconographiques du fonds ancien ont été euh, scannés et numérisés et traité donc essentiellement des cartes postales mais aussi quelques photos et gravures euh, j'ai donc numérisé les images je les ai traitées numériquement puisqu'on a créé un petit logo euh, un petit peu comme les tampons pour le référencement des documents d'archives hein. sauf que là du coup c'est un petit logo que j'ai fabriqué sur Photoshop et puis que je mets sur les images numériques euh, et puis j'ai indexé euh, les, les images dans un fichier Excel donc je vais essayer de vous partager pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble je ne fais pas de mauvaise manipulation. Alors, ça bug un peu. Voilà. Euh, Est-ce que tout le monde voit là ou pas Là, vous avez le tableau C'est bon Voilà. Donc, euh, en fait, toutes les images, je les numérise. Je les mets, vous voyez, dans la première colonne de gauche, en recto et en verso, surtout pour les cartes postales. Parce que les informations, ce n'est pas tant la correspondance qui est… Euh, elle est parfois très intéressante, la correspondance, notamment pour les cartes postales entre 14 et 18, par exemple. Euh, des fois, on a des choses intéressantes sur, sur le front, sur, sur les gens qui habitent en France et qui écrivent aux soldats, etc. Mais c'est surtout par rapport aux datations, parce qu'en fait, il est assez difficile de dater des cartes postales, euh, surtout quand c'est des toutes petites maisons d'édition. Et du coup, les tampons ou les cachets de la poste sont un bon indicateur de, de tranche euh, chronologique, en fait. Donc, je, je référence d'abord les images recto verso. Ensuite, je mets un titre que souvent, c'est le titre qui est écrit sur la carte postale, mais parfois, il n'y en a pas. Donc, c'est moi qui le, qui le choisis. Euh, je fais une description de l'image. Je mets des thématiques qui vont ensuite me servir pour le thésaurus. Je référence les éditeurs quand il y en a, euh, les dates quand je peux, parce que des fois, bah, vous voyez, là, par exemple, sur l'exemple, c'est marqué non renseigné. Euh, les techniques, donc est-ce que c'est une carte postale, une gravure, une photographie, euh, etc. Est-ce qu'elle est en format portrait ou paysage Les dimensions, le nombre, parce que des fois, il y en a plusieurs. Et j'indique quand il y a des doublons. Euh, j'indique également les, euh, les inscriptions, donc qu'il y a imprimées ou manuscrites sur le recto et sur le verso. Et est-ce que je peux… Non, pas ça. Euh, J'aurais voulu vous déplacer le curseur. Je vais essayer de. Je ne sais pas si on peut déplacer le curseur. Bon, on ne peut pas. Mais quoi qu'il en soit, les, les colonnes les plus à droite, c'est pour euh, indiquer le lieu de conservation, notamment pour les collections de la, de la médiathèque. C'est bien d'identifier où sont gardés les, les documents. Et puis aussi euh, le, le numéro d'inventaire, en quelque sorte, euh, qui est référencé dans le Décalogue. Euh, je vais repartir pour vous montrer. Voilà. Euh, ensuite, du coup, une fois que j'ai bien tout intégré dans mon dossier Excel pour avoir toutes les informations, je vais les intégrer dans des de manière à ce que les images apparaissent directement sur le site internet de la banque de la médiathèque. Et pour cela, on a créé, comme vous le voyez, un onglet spécifique banques images. Euh, la, la structure du site permet de de faire des petits, une arborescence en fait, qui correspond à notre thersaurus. et donc par conséquent les personnes qui vont vouloir rechercher des images ont deux solutions pour chercher des images soit elles utilisent voyez le, la petite arborescence en laissant juste la souris sur l'onglet banque d'images ça apparaît tout seul et ensuite on peut déplacer selon les thèmes qui nous intéressent ou alors, on a la fameuse barre de recherche sur le côté qui permet de choisir les thématiques et on, on a le nombre d'images qui correspond à chaque thématique. Vous voyez, qui est entourée en rouge du côté gauche. Euh, donc, après avoir traité les images de la médiathèque, je me suis occupée aussi des images du musée municipal. Et puis, en janvier 2020... On a fait un appel au prêt, donc on a fait une sorte de conférence de presse où on a euh, invité également des collectionneurs, les associations philatéliques de, des départements alentours, euh, et puis euh, le public, bien entendu, le grand public était, était invité pour faire une, présenter quel était notre projet et puis faire un appel au prêt. Euh, ça a plutôt bien marché. On a eu essentiellement des collectionneurs de cartes postales qui ont participé, euh, quelques personnes euh, aussi individuelles, mais qui n'avaient par exemple que trois ou quatre images, mais ça reste très intéressant parce que c'est des images qu'on n'avait pas dans les collections, qui ne sont pas forcément des cartes postales en plus, donc euh, c'est intéressant aussi. Euh, et aujourd'hui, on a sept collectionneurs privés qui nous ont pr prêté des images, et on a les archives départementales de l'Asie pour les, les structures publiques. Euh, ça représente environ 800 images et j'en ai mis, pour l'instant, en ligne, environ 500. Donc, euh, depuis, euh, on est en 2022, bah, ça va faire euh, ouais, presque deux ans. Euh, c'est toujours en cours hein, parce qu'il y a des collections qui sont énormes. Donc, le temps de d'abord tout scanner, tout indexer, référencer, etc., ça prend du temps. Et puis ensuite, il faut tout mettre une par une sur le, sur le SIGB. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez long, mais, euh, mais je m'en sors. <rire> donc, c'est l'essentiel. Euh, et puis, bien sûr, pour pouvoir créer la mémoire de demain, je m'occupe aussi de faire une banque d'images contemporaines. C'est pour ça qu'on a acquis un appareil photo réflexe numérique. Et que du coup, je fais des photos dans la ville. Euh, D'abord, j'ai fait tout, quasiment toute la ville, des, des recoins, les magasins, les rues, les monuments un petit peu historiques, etc. Et puis là, dès qu'il y a des travaux, à chaque fois, je prends la photo du bâtiment qui va être détruit et puis le nouveau bâtiment qui est, ou, le, ou la chose qui est construite à la place pour pouvoir créer vraiment la mémoire de demain. Euh, toute cette banque d'images c'est déjà très intéressant de la voir en ligne mais c'est aussi très intéressant de la valoriser et pour ça euh, j'ai fait donc en 2020 deux expositions à la médiathèque la première une euh, exposition sur la banque d'images pour expliquer le fonctionnement au public donc euh, c'était un petit peu l'équivalent de, de ce que je vous présente là euh, comme, euh, comme type de, de panneau euh, je vous montrais un petit peu les villes qui étaient concernées parce que c'est pas que la ville de Ghana c'est surtout le bassin de vie de Ghana donc, euh, on a plusieurs petites villes alentours. Euh, et puis, les, les gens peuvent participer de deux manières. On peut d'abord prêter des documents, mais aussi documenter les images qui sont déjà mises en ligne. Là, pour le coup, on a eu très peu de monde qui s'est manifesté. On a eu que deux personnes, je crois, qui ont dit, tiens, je connais telle personne sur, sur cette image, c'est mon grand-père ou c'est euh, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, des magasins aussi, on a pu euh, euh, retracer l'historique de certains magasins de la grande rue de Ghana. Euh, grâce à une, une dame qui, euh, qui avait ses grands-parents qui avaient une boutique dans la grande rue euh, donc ça, ça, ça permet de bien valoriser la bande d'images euh, on a aussi valorisé cette bande d'images grâce à les, une exposition temporaire au musée Yves-Machon qui normalement devait se faire en deux volets, en 2020 et 2021, mais à cause du Covid, du coup, l'exposition de 2020 a été maintenue en 2021. Et c'est seulement cette année qu'on fait le deuxième volet où on présentera encore d'autres images anciennes qui sont en grande partie issues de la banque d'images. Et puis, bien sûr, j'ai essayé de toucher les enfants et les scolaires. Donc, à la médiathèque, l'année dernière, j'ai animé des ateliers sur le patrimoine et le fonds ancien de la médiathèque pour leur expliquer qu'est-ce que c'est un fonds ancien euh, et puis euh, leur parler brièvement de la vente d'images. Et cette année, je vais me concentrer essentiellement sur les documents iconographiques qu'on peut trouver dans un fonds ancien. Euh, en général, je présentais ça à des enfants de CM2, ou plutôt les grands. Euh, je, je coupe ça comme ça, vous, vous me voyez, c'est quand même un peu mieux. Voilà, vous me voyez, hein, c'est bon. <rire> okay. euh, et donc, une autre action qui va être, euh, pro, enfin, qui est programmée pour valoriser la banque d'images, c'est un, un par, enfin, des parcours patrimoniaux dans la ville de Ghana euh, qui vont être matérialisés par des QR codes et qui vont permettre aux, aux visiteurs de la ville de voir à la fois le bâtiment aujourd'hui et l'image ancienne qui s'y euh, rapporte, tout en mettant bien, tenu, bien entendu du contenu historique sur le, sur le lieu. Voilà. Euh, donc voilà c'est tout un tas de petits projets qu'on a euh, pour essayer de valoriser cette banque d'images et on incite toujours les gens à prêter ou à, ou à participer en identifiant des lieux, des personnes des événements aussi qu'on peut avoir en images euh, pour, pour essayer d'inclure la population au mieux Voilà, c'est toujours en cours de réflexion pour avoir d'autres idées bien sûr voilà c'est euh, notre petit projet depuis quelques années Merci beaucoup. Euh, alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions arriver, mais moi, j'en avais une. Euh, oui. Est-ce que tu as une idée, euh, alors pas de pourcentage exact, mais de la répartition entre les, les fonds qui sont de la médiathèque et du musée et les fonds qui ont été apportés par euh, les habitants Justement. Euh, alors, je dirais qu'il y a un tiers de la municipalité et deux tiers des prêteurs, à peu près. D'accord. Alors, on Parce que de mise... mémoire, au musée, on avait une cinquantaine d'images. Et, euh, et peut-être une centaine à la médiathèque ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Mais du coup, voilà, ça ferait à peu près un tiers, je pense. D'accord. Finalement, c'est un projet qui fonctionne bien. Qu oui, une... ça marche, oui. Ça fonctionne bien. Et surtout qu'on a eu des deux collections surtout qui sont énormes. Euh, là, je parle de centaines d'images d'un coup qu'on nous a prêtées. Donc, c'est vraiment chouette. Quoi. Alors, les documents physiques prêtés, sont-ils tous numérisés et mis en ligne Alors, non. Euh, pourquoi D'abord, pour une question de droit d'auteur. Donc euh, Il y a certains documents qui peuvent euh, être un petit peu trop récents pour être mis en ligne parce qu'en fait, les, les documents mis en ligne, on n'a pas trouvé de système pour protéger les images. Euh, par exemple, des fois, il y a certains sites Internet où on ne peut pas faire le clic droit enregistré sous. Cette fonction-là, en fait, on a demandé à Décalogue voir si on pouvait la désactiver pour que les gens ne puissent pas forcément faire un copier coller ou un enregistré sous, et en fait, Descalade nous a répondu que s'il le faisait chez nous, ça allait impacter toutes les autres médiathèques qui utilisent le système. Donc, du coup, ils n'ont pas voulu. Donc, euh, n'importe qui peut prendre l'image. C'est pour ça qu'on a préféré mettre en ligne uniquement les images qui datent d'avant 1939, de manière à ne pas avoir de soucis de, de droit d'auteur. Surtout que la plupart du temps, euh, par exemple, pour les maisons d'édition qui s'appellent Sim, euh, c'est une maison qui est assez grosse, euh, Combier, Macron, je crois ça s'appelle combien Imprimerie Macon, euh, qui a été active euh, encore dans les années 50, 60, euh, 70 peut-être, je dis peut-être des sottises, euh, ces images-là, par exemple, ont été photographiées, ont été prises euh, euh, comment vous dire, trop, trop récemment pour qu'on on, on, on puisse les mettre en libre, en libre accès. Parce qu'il faut que la personne qui ait pris la photo, le photographe, euh, soit décédée il y a plus de 50 ans pour que l'image tombe dans le domaine public. Donc Du coup, euh, on fait un choix. Lorsque les images sont trop récentes, soit on essaye d'acquérir les droits, comme c'est le cas, par exemple, pour l'éditeur SIM. On a réussi à joindre un ayant droit qui nous a expliqué que c'est le musée de chalon sur saône qui a les, dro les, les droits. Donc, on a contacté le musée, qui nous a dit, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre en ligne. Donc là, on a les droits, donc on peut mettre les images un peu plus récentes. Par contre, quand c'est un éditeur dont on n'a plus de traces, parce que soit il n'existe plus, soit il a été racheté par plusieurs générations d'éditeurs, etc. C'est un peu trop compliqué. On attend, on les garde en mémoire, on les numérise, mais on ne les met pas en ligne tout de suite. Et on se dit que ça sera plus tard qu'on pourra les, les mettre en ligne et en libre accès. Euh, combien d'habitants ont participé À peu près. Alors, euh, comme je disais, il y a au moins sept collectionneurs qui nous ont prêté les, des images. Et ensuite, je pense qu'il y a à peu près deux ou trois personnes qui se sont manifestées pour documenter les images. Donc, ça ferait à peu près une dizaine. Euh, mais quand on voit qu'il y a 800 images, ça ne fait, ça fait pas beaucoup, mais beaucoup d'images quand même. Donc, C'est vrai que c'est assez, assez chouette. Euh... Et il y a beaucoup de, de choses, il y en a beaucoup de, de questions quand même, des gens qui ont pris connaissance du projet, qui posent des questions sur les images, sur les choses comme ça, même s'ils ne participent pas. On sait qu'il y a un impact quand même et qu'il y a un, un bon nombre de consultations. Voilà. Merci beaucoup. Euh, alors, il ne faut pas hésiter si vous voulez vous manifester même ultérieurement, puisque Camille reste avec nous euh, jusqu'à oui. la fin. Donc, euh, on, on peut... Voilà, peut-être qu'il y aura aussi également des sujets qui vont se croiser, donc euh, il voilà, ne faudra pas hésiter sur la fin. Euh, je vais donc maintenant laisser la parole à Claire Bertin, euh, qui est référente fiction adulte, euh, qui va être à l'initiative du projet d'acquisition partagée du RISE, et euh, Fred Paltanis Argologos. Qui a repris le projet et qui, lui, est référent en bande dessinée adulte, périodique et Grenotech, qui finalement est aussi un projet participatif quelque part. Donc euh, voilà, la parole au RIS maintenant pour, pour ces acquisitions partagées. Merci. Donc je vais commencer. Donc Claire Bertin, en effet, assistante du patrimoine au RIS. Je vais présenter très rapidement le RIS parce que c'est une structure un petit peu particulière, c'est pour ceux qui ne, et celles qui ne connaissent pas. Euh, alors, le RIS, c'est une médiathèque dans laquelle Fred et moi, nous, nous travaillons, euh, mais c'est également aussi euh, les archives de la ville de Villeurbanne, les archives municipales. On a également une salle d'exposition dans laquelle, chaque année, nous faisons une grande expo thématique euh, en lien avec euh, l'histoire de la ville et les mémoires de la ville. Cette année, par exemple, jusqu'au mois d'octobre, euh, c'est la Villeurbanne à hauteur d'enfants, donc la ville euh, euh, appréhendée et, et faite pour les enfants. Euh, C'est aussi un espace chercheur. Euh, J'en parle parce que j'y reviendrai un petit peu dans ma présentation. Euh, donc, on a des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales qui viennent faire comme des résidences, en fait, et travailler sur, sur, leur, sur leur mémoire et sur leur thèse. Euh, et puis, on a évidemment euh, tout un tas de équipements qui nous permettent de faire notre programmation culturelle, un amphithéâtre par exemple, un espace café dans lequel on fait des animations, il y a aussi des petites expositions, etc. Euh, voilà, donc c'est une structure assez complexe, donc nous appartenons à cette structure culturelle de la ville de Villeurbanne qui est le RIS, mais également aussi au réseau de lecture publique de la ville de Villeurbanne. Donc on a un peu voilà, cette double identité qui est assez intéressante à explorer. Donc je reviens plus particulièrement euh, aux BD, donc, puisque c'est celles qui, qui ont fait l'objet d'acquisitions participatives. Euh, donc moi j'ai repris ce fonds en 2014, euh, ce n'était pas forcément prévu puisqu'à la base, j'étais censée ne m'occuper que de la fiction, de la littérature adulte. Et puis suite à des remaniements d'équipe et des départs euh, imprévus, je me suis retrouvée à devoir gérer la BD également. Donc ça a été euh, assez lourd euh, à, et conséquent euh, à devoir gérer. C'est deux budgets importants, puis c'est surtout des fonds qui sont très demandés, très attendus par, par, le, par les usagers. Donc à l'époque, j'avoue que dans un premier temps, j'ai fait un petit peu le, j'ai cédé un peu à la facilité, c'est-à-dire je me suis contentée de reprendre l'activité de l'animation qui existait à l'époque et qui était faite par la personne qui gérait la BD avant moi, à savoir un rendez-vous mensuel euh, assez classique finalement de présentation de coups de cœur, présentation de nouveautés, sélection thématique. Euh, et donc ça s'appelait « Noctambule » et ça se passait donc sur le jeudi soir, puisque nous faisons ce jour-là de la semaine une nocturne de 17 à 21h. Donc c'est une animation qui avait trouvé son public, mais qui au moment où je l'ai reprise a commencé vite à montrer euh, ses faiblesses, on va dire, et le fait qu'elle tournait déjà depuis un petit moment. Euh, donc en fait assez rapidement je me suis rendu compte que ça ne convenait pas tellement, c'est-à-dire qu'on avait de moins en moins de fréquentation, et surtout ce qui me déplaisait un petit peu et personnellement et professionnellement c'était un petit peu le côté euh, sachant du bibliothécaire puisque c'était moi qui présentais une sélection. Euh, je parler beaucoup Alors certes il y avait un échange et il y avait un dialogue qui se construisait après avec les participants mais malgré tout voilà cette position un petit peu de sachant voilà ça ça, ça ne me convenait pas beaucoup donc euh, au bout de quelques temps on a décidé de, de changer l'animation et de penser à autre chose donc on a d'abord lancé une enquête auprès du public une enquête qui était disponible soit sur le bon vient, bon vieux bonne Vieille pardon version papier euh, soit en ligne également sur notre site et sur le, les réseaux sociaux qu'on avait à l'époque. Euh, donc une enquête pour voir un petit peu ce que les personnes amatrices de BD euh, euh, étaient disposées à découvrir au sein de la médiathèque, ce qui pouvait les intéresser. Et donc parmi les propositions qu'on qu faisait dans cette enquête, il y avait notamment euh, la question, est-ce que ça vous intéresserait de participer à la sélection euh, des nouveautés euh, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, un engouement pour, ce, pour cette, pour cette proposition-là, qu'elle se démarquait un peu des, des autres formats, euh, de même que le créneau de... Pour les possibles rencontres, on s'est rendu compte que finalement, les nocturnes, ce n'était pas forcément le, le créneau qui avantageait le plus de personnes. Et c'était plutôt les samedis matin, euh, alors nous, en l'occurrence, avant l'ouverture, puisque nous ouvrons à midi le samedi. Et donc, c'était plutôt les, les créneaux, on va dire, euh, animation entre 10h et midi qui suscitaient le plus d'intérêt, le plus de disponibilité de la part des gens. Donc, ça aussi, ça nous a permis, cette enquête, de nous rendre compte que finalement, on n'avait peut-être pas misé sur le bon timing, sur le bon créneau, et de voir plus quelle était l'attente des, des usagers. On leur a vraiment donné la parole et ça a été plutôt bénéfique. Donc en fait, dès 2017, on a commencé à lancer, et dans le programme et voilà, pareil, à travers des petits articles sur le site, en fait, une invitation en disant voilà que vous soyez particulièrement connaisseur en BD ou que vous soyez amateur ou amatrice de, de, de, depuis peu, votre avis nous intéresse et on a besoin de vous pour sélectionner les nouveautés. Donc on a lancé cet appel à participation en laissant nos coordonnées téléphoniques et mails pour dire si ça vous intéresse, prenez contact auprès de l'équipe de la médiathèque. Très rapidement, on a eu une bonne dizaine de contacts, de personnes qui ont, pu, qui ont suscité l'intérêt de cette, de cette participation. Et on a pu donc assez rapidement faire des rendez-vous. Donc il y a eu un peu une évolution de l'organisation. Dans un premier temps, pour des raisons assez pratiques et parce qu'il fallait quand même créer un climat de confiance et voir un peu à qui on avait affaire, qui était prêt à s'investir, on a préféré fonctionner sur des, avec des rendez-vous de lecture sur place à la bibliothèque, donc sur les samedis matins. Euh, donc c'était deux grosses heures où je mettais à disposition la sélection euh, faite par notre fournisseur, euh, puisqu'on fonctionne, je ne l'ai pas dit, mais ça a quand même son importance, on fonctionne euh, sur le réseau lecture publique de Villeurbanne avec des offices pour les BD. C'est notre fournisseur qui nous fait une sélection parmi les, les nouvelles paritions euh, Nous nous répartissons euh, cette sélection euh, entre les différents euh, acquéreurs BD euh, et on choisit ou pas d'acheter de, de, de, ou pas les CVD. Cette sélection, celle qui était récupérée pour le RIS, je la mettais à disposition des participants. Et donc, on avait un temps de lecture sur place et un temps d'échange à la fin. Et on essayait de faire tourner au maximum euh, les ouvrages pour que euh, le plus de personnes possibles euh, aient eu le temps d'y de, de jeter un œil et de les lire donc euh, assez rapidement vu qu'on a vraiment fidélisé un noyau dur je dirais de 5-6 personnes qui sont vraiment euh, présentes depuis le début euh, ça paraît pas beaucoup mais c'est je pense, plutôt confortable parce que ça permet de ne pas trop s'éparpiller non plus avec des quinzaines et des dizaines et des dizaines de participants. Et surtout, vraiment, il y a un phénomène de fidélisation. C'est-à-dire que les gens qui sont. C'est vraiment des gens fiables et sur lesquels on peut compter, qui, sont, qui répondent présents très facilement. Donc ça, c'est assez intéressant en termes d'organisation aussi pour nous, d'avoir vraiment ce que j'appelle ce noyau dur de, de fidèles qui, qui sont là vraiment systématiquement à chaque rencontre. Donc très rapidement, on s'est rendu compte que vraiment, on avait affaire à des gens de confiance et très... Euh très disposé à faire les choses comme il faut donc on a décidé enfin j'ai décidé à l'époque que j'étais toute seule à l'époque sur, ce, sur cette animation euh, de, de donner la possibilité de d'emprunter les documents chez soi donc c'est des documents qui n'appartenaient pas encore officiellement à la, à la bibliothèque euh, donc forcément voilà il y a quand même un degré de confiance à établir ce qui n'est pas négligeable euh, mais voilà aucun regret dans cette décision puisque les choses ont été très très bien gérées euh, et donc voilà donc les, les personnes avaient le droit d'emprunter les documents chez eux pour les lire plus confortablement avec un temps de lecture plus long euh, et pour nous faire un retour plus complet sur est-ce qu'on achète ou pas cette, cette, cette, cette, cet ouvrage. Euh, et on a quand même toujours gardé ce temps de lecture commune parce que c'était un moment très apprécié par, et par nous, l'équipe de la bibliothèque et par les participants, euh, avec ce côté échange, d'avis, discussion, voilà, et là pour le coup c'est vrai que nous on, était beaucoup plus, on est beaucoup plus effacés euh, par rapport au, à l'animation que j'ai décrite au tout début, euh, c'est vraiment la place des usagers. Euh, parce que c'est leur avis qui compte. Et moi, je me suis juste contentée au tout début de mettre quelques règles, puisque, bon, ben voilà, euh, une fois de plus, c'était important quand même de rappeler qu'on a une mission de lecture publique, qu'on a une politique d'acquisition. Et donc, il y a eu évidemment au tout début ce temps de présentation de qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'acheter une bibliothèque dans une lecture, dans une euh, bibliothèque municipale, euh, ne pas oublier qu'on n'achète pas pour soi et qu'on achète pour un public le plus large possible euh, qu'on a un devoir de non seulement acheter les, les ouvrages très attendus par le public, mais qu'on a aussi un devoir d'acheter aussi des petites maisons d'édition, d'essayer de favoriser, d'avoir de, de, une représentation la plus large possible sur les auteurs, les autrices, sur les maisons d'édition connues et moins connues, sur les sujets évidemment, euh, surtout au RIS où on a vraiment un focus particulier sur certains sujets de société. Enfin voilà, donc tout ça évidemment, euh, on l'avait établi en tout début euh, d'organisation de, de ce groupe, et là aussi, très bonne surprise de voir que les participants non seulement jouent le jeu, mais se montrent particulièrement sérieux et consciencieux sur ces règles un peu strictes, et ne s'en plaignent pas du tout, bien au contraire, ont vraiment tout à fait conscience qu'ils achètent pour le public des médiathèques, et c'est ça qui leur plaît dans l'activité, d'ailleurs c'est les retours que j'ai pu avoir. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais juste faire un petit focus également, même si malheureusement c'est un projet qui a été un peu euh, réévalué et complètement, euh, pas, pas aussi pas aussi important qu'on aurait voulu à cause du Covid. Mais donc, euh, par rapport à l'espace chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, donc on a des chercheurs qui et des chercheuses qui donc travaillent sur leur thèse au RISE et euh, face à, à l'engouement de, des thématiques de sciences sociales. Euh, dans la BD, qu'on avait constaté nous en tant qu'acquéreur, euh, on s'est dit que ce serait intéressant de faire collaborer des illustrateurs, illustratrices en l'occurrence, c'est deux jeunes illustratrices qui nous ont rejointes sur ce projet, euh, pour mettre en BD en fait des, deux, deux thèses de deux de, de nos chercheuses de l'époque. Donc, on a fait un partenariat avec l'école Émile Col que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une grande école d'illustration à Lyon, avec notamment un des professeurs, c'est Olivier Jouvret qui est lui-même scénariste et auteur BD. La famille Jouvret est très prolifique en termes de bande dessinée dans la région, donc puisqu'ils sont entre autres aussi à l'initiative de tout ce qui est Lyon BD Festival et ces choses-là. Donc voilà, on a quand même cette chance dans un région aussi d'avoir tous ces, ces partenaires très importants. Donc voilà, donc il nous a aidé à sélectionner deux, deux jeunes illustratrices qui étaient en fin de formation. Euh, on leur a proposé donc un stage rémunéré pour participer, donc faire cette collaboration. Donc on a fait deux binômes, une chercheuse une illustratrice. Euh, et ça a donné donc une BD euh, en format numérique sur, euh, qui est disponible sur Instagram euh, ça s'appelle À ce sujet, si vous voulez euh, aller voir de quoi il s'agit, c'est très intéressant et donc voilà, donc ça a été un, un projet vraiment très intéressant euh, le, de lier la BD avec le monde de la recherche euh, et donc on avait proposé à l'époque que certains alors on n'a pas pu proposer à tout le groupe parce que ça a à faire beaucoup mais que certains membres du, de, ce, de ces acquisitions participatives euh, puissent euh, faire partie du comité de lecture qu'on avait en fait parce qu'on faisait des relectures de chaque chapitre à chaque fois et donc trois personnes ont été sollicitées pour à chaque fois lire euh, les, les extraits et donner leur avis donc c'était euh, malheureusement, voilà, c'est là où ça euh, le Covid a malheureusement euh, euh, empêché que le projet se développe, c'est que tout s'est fait à distance puisqu'à l'époque les réunions, tout ça c'était très compliqué à organiser et donc c'était uniquement à distance et ça a été donc forcément pas tout à fait l'investissement qu'on aurait souhaité euh, mais là encore, on a eu de nouveau un enthousiasme vraiment très important de la part des, des participants, euh, qui étaient, pareil, très intéressés pour le côté un peu euh, euh, primeur du, du sujet, c'est-à-dire avoir voir les choses avant qu'elles soient officielles, en fait. Voilà, tout, tout cet aspect-là, ça, ça, ça leur plaisait beaucoup. Et, euh, et les sujets les ont beaucoup intéressés. Donc voilà, donc même si c'est un projet qui malheureusement n'a pas tout à fait pris la forme qu'on aurait souhaité, euh, à cause de tout ce contexte que vous connaissez, euh, j'en parle quand même parce que ça a été euh, voilà, un moyen de les associer différemment aussi au travail du RIS et de, de pouvoir leur euh, montrer voilà, que, que leur expertise soit aussi euh, valable sur d'autres créneaux que simplement les acquisitions participatives. Euh, juste pour euh, conclure et après je passerai le, le relais à, à Fred qui a pris le, donc le relais parce que moi je m'occupe plus de la BD depuis quelques mois déjà euh, le, le nom de ce club d'acquisition participative c'est le CRIL KRI2L. -L. Euh, donc, je vais laisser voilà Emmanuel partager le logo. Et donc, nous avons créé euh, un logo dont nous sommes très fiers. Euh, donc, le nom et le logo ont été euh, complètement euh, laissés libres de décision aux, aux participants. Euh, L'idée, c'était justement que nous, enfin, euh, quand je dis nous, nous moi à l'époque, et donc le, le RIS derrière, derrière moi, euh, ne, nous n'avions pas du tout notre mot à dire. C'est-à-dire que c'était le travail des, des des usagers enfin des participants euh, donc c'était leur choix et comme on a eu la chance par, parmi l'un de, des participants donc quelqu'un qui s'avait plutôt bien dessiner, il s'est proposé donc le nom a été décidé ensemble ils ont, ils ont ils ont fait leur petit brainstorming pour trouver ce nom et le logo voilà le logo a été trouvé par la suite également euh, et moi c'était un choix tout à fait volontaire aussi de, de, de ne pas parler par exemple de chartes graphiques ou de choses comme ça euh, car le but c'était vraiment qu'ils s'emparent complètement euh, de cette représentation c'était leur travail donc c'était à mon sens à eux de, de, de marquer leur identité sur, ces, sur ce logo et je n'avais euh, voilà, pas forcément mon mot à dire en tant que professionnel. Euh, voilà ce que je peux vous dire j'ai... Je voudrais juste moi, conclure ma, mon intervention, euh, parce que c'est une question qui est souvent revenue de la part de collègues. On m'a souvent demandé, par exemple, euh, si je ne me sentais pas un petit peu euh, privée de, de mon rôle, justement, de, en tant qu'acquéreur et, et référente d'un fonds. Euh, J'ai toujours répondu que pas du tout, parce que vraiment, au contraire, euh, je trouve que c'est très important de s'en remettre à l'expertise de, de, de personnes qui sont très connaisseuse de, de, de, de, pour le coup, de bande dessinée en l'occurrence, euh, qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer les connaissances de notre public, bien au contraire. Et puis, ben, je passe la parole du coup, à mon collègue Fred, qui lui a repris le fond en septembre et qui va pouvoir apporter des petites précisions sur ce que c'est en train de devenir. Voilà, merci beaucoup. Merci Claire. Ouais, bonjour, à, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, donc, moi, c'est Fred Paltani-Sergologos et je suis adjoint du patrimoine Oriz. J'ai rejoint l'équipe en septembre, en septembre dernier et j'ai récupéré le fond bande dessinée que m'a laissé Claire Bertin. Et du coup, j'ai repris avec l'émission de. Tout le monde m'entend Oui. L'émission euh, du, du Krill. Alors, euh, je vais peut-être ouais, dire quelques. Euh, J'aurais peut-être moins de choses à dire que Claire qui a pratiqué le fond pendant, euh, enfin, pendant, plusieurs, pendant plusieurs années. Mais je peux peut-être vous dire quelques mots sur le. Oui, sur le, le déroulé du, euh, des réunions du CRIL. Du coup, comme euh, disait Claire, on, a, euh, on fonctionne avec un système d'office. Donc, euh, en, pour cette année, en 2022, on aura quatre offices au cours de l'année, donc avec une sélection de notre libraire avec lequel nous sommes en marché, qui nous envoie euh, donc, euh, quatre fois dans l'année une sélection de bandes dessinées euh, parmi les nouveautés qu'il a, qu a reçues, qu'on serait parti en, en, en traqueur du réseau, et celle que l'on récupère pour le RISE. On, une semaine après, en général, après avoir récupéré les bandes dessinées, on organise une réunion du Krill, donc le samedi matin, où les, les lecteurs, en ce moment, ils sont, il y a eu quelques, quelques nouveautés. La dernière fois, ils étaient, ils, étaient, ils étaient 8 ou 9. Donc, on vient avec le stock de bandes dessinées et on leur fait lire donc, les bandes dessinées. Et ensuite, ils ont une petite fiche à remplir ils peuvent mettre le titre, leur avis, et, ça, et choisir si on les achète ou pas. Alors souvent, il y a des bandes dessinées qui font l'unanimité, euh, et d'autres, euh, l'unanimité inverse, pour ne pas les acheter. Et une fois que tout ce processus a été, euh, a été fait, une fois qu'ils les ont vus, on, une fois qu'on les achètera ici euh, au RIS, on leur imposera dessus donc, euh, notre petit logo, qui sera retrouvé ensuite sur les livres... Qui permettront de les reconnaître de se reconnaître dans la médiathèque et qui peuvent euh, qui sont une indication de pas forcément de qualité mais de quand enfin, de qualité au sein de la médiathèque et, et enfin, ils sortent ils sortent très souvent euh, je n'ai pas de statistiques précises à vous fournir mais euh, on peut dire qu'on a à peu près une dizaine qui sont euh, achetées euh, à chaque fois à chaque office du coup il y aurait une quarantaine euh, une quarantaine de bandes dessinées, cycle euh, écrile qui sont euh, achetées chaque année. Et je vois qu'il y a quelques questions dans le fil. fil, euh, fil. Euh, Est-ce que le cadre de prêt à domicile des offices a été formalisé Eh bien, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Alors, ben, on... À part euh, le fait que... Y a, oui, on a quand même un minimum. C'est-à-dire qu'à oui. chaque fois, on édite la liste de, des, des documents qu'on a en notre possession, oui. qui sont en cours de lecture. Euh, et chaque personne, euh, donc, ils ont le droit de venir même se servir parce qu'elles sont stockées dans, dans nos bureaux euh, professionnels. Euh, et donc, ces personnes ont le droit de passer la porte. Euh, voilà de passer la porte, séparer le monde du public et de, du professionnel, et de venir donc se servir sur les étagères où sont stockés les, les BD, en, en précisant leur nom à chaque fois sur les titres qu'ils ont décidé d'emprunter. Comme ça, ça nous permet, nous, euh, au moment où il faut récupérer les BD pour les, de nouveau les renvoyer euh, lors des offices, euh, de savoir à qui on s'adresse, puisqu'on a évidemment les contacts de tout le monde, euh, pour dire, ben n'oubliez pas, euh, voilà. Donc euh, sur le papier, il y a la date qui est à lire avant telle date. Donc ils savent en principe que c'est à ramener euh, avant, à, avec un délai. Il y a des petits retards, je vous cache pas. On a des personnes plus sérieuses que d'autres, voilà. On va relancer souvent. Mais c'est quand même, euh, voilà, c'est quand, quand même plutôt rare. Et, euh, et souvent, c'est voilà, peut-être, allez, on va dire une ou deux personnes qui sont un peu un peu plus tête en l'air. Mais franchement, on a toujours réussi à récupérer les, les ouvrages et avoir les. Et évidemment, euh, à ils s'engagent à chaque fois à rédiger un avis complet. Euh, et, euh, et pertinent C'est pas juste, euh, euh, ah oui, c'est bien, c'est chouette, voilà. mais ça, pour le coup, pareil, on n'a on a pas de, de soucis là-dessus. Euh, je tu voulais préciser, Fred, pardon, quelque chose. Que, que tous les avis pour, pour chaque ouvrage sont ensuite, euh, sont ensuite euh, rédigés sur... Enfin, il y a un avis qui est ré, rédigé sur le catalogue. Oui. C'est l'avis du enfin euh, Pour les dernières bandes dessinées qui ont été achetées dans ce cadre, j'ai un peu regroupé toutes les, toutes les critiques. Pour une seule bande dessinée, j'en ai fait un un petit medley qui, enfin, qui après se retrouve euh, sur la page d'accueil du catalogue des médiathèques. Il y a un petit onglet où on peut voir les, les avis, euh, les derniers amis et justement euh, comme ça aider, euh, aider dans, dans ses choix. Euh... Dans ou claire, le... euh, claire, vous pouvez peut-être prendre la deuxième question pour qu'on puisse oui, après si donner la parole à Emma parce qu'on voilà. oui, et... a un peu dépassé. <rire> <rire> euh, Est-ce que alors bon, comment sélectionne vous, vous les participants Voilà. Alors moi, dans un premier temps, parce que voilà, comme du coup c'est plutôt moi qui t'initiative. Euh, clairement, donc euh, les gens me contactaient par mail. Euh, et en fait, j'ai envie de dire que ça, ça se faisait assez facilement dans le sens où quand nous on propose des, de, des créneaux de rencontres, euh, ben malheureusement ça filtre aussi un peu naturellement, c'est-à-dire c'est en fonction des disponibilités des gens. Euh, mais je n'ai pas eu l'impression de devoir euh, faire de casting ou de filtrer parce que toutes les personnes qui se sont présentées et qui ont montré un intérêt pour la... la, la l'activité, la, enfin, euh, toute leur participation était pertinente. Donc, vraiment, je n'ai pas eu l'impression de devoir dire. Et ceux qui n'y ont pas trouvé leur compte, naturellement, ont cessé de venir. Euh, donc, voilà. Donc, franchement, il n'y a pas eu besoin de sélectionner les gens. Euh, C'est assez naturel. Et très vite, on se rend compte que les gens qui participent, bah, ils, tout à fait, ils sont tout à fait disposés euh, à, à remplir la, la mission, on va dire. Quant aux enfants, alors, il n'y a pas de jury enfant à part. Par contre, euh, on a eu le plaisir d'accueillir parfois les enfants de certaines personnes qui participaient, parce qu'on a eu des familles. Donc, ce n'est pas systématique, mais j'ai toujours laissé ouvert ça. Et je pense que, voilà, Fred, je ne crois pas que tu aies eu le cas depuis tes réunions, mais je pense que tu seras aussi disposé à les accueillir. Euh, ça nous est arrivé de, donc, que les, les, les, les participants euh, demandent s'ils pouvaient venir avec leur, leurs enfants, euh, ados ou plus jeunes. Et donc, comme on a toujours des sélections jeunesse, on en profite pour leur faire lire les, les, les BD, même si on a un peu moins de choix. Et du coup, ils donnent leur avis au même titre que les plus grands. Donc, ces séances-là ont toujours été très intéressantes. Oui, ce n'est pas officiel, mais c'est possible. Et il faut que ça s'est passé, ça a toujours été des, des, très, bon, des très bons moments. Oui. Euh, et puis, pour la communication, on communique... Euh, enfin, j'ai l'impression que tu as essayé de trouver quand même le juste milieu entre... Enfin, pas trop communiquer non plus pour que, parce que comme il n'y a pas un nombre de bandes dessinées euh, ça. À, chaque, à chaque office, que tout le monde s'y retrouve et puisse repartir avec quelques bandes dessinées. Du coup, à part un article sur le, sur le site internet des médiathèques de Villeurbanne et à chaque fois un encart qui est, euh, qui est dans, le, dans le programme euh, du, du RIS, on ne communique pas non plus énormément dessus, mais voilà. Ce qui n'empêche pas euh, encore récemment d'avoir une, euh, d'avoir des, des nouvelles personnes qui se sont manifestées pour. Euh, ça. Régulièrement, voilà, régulièrement, on a des gens qui s'intéressent et qui, se, qui, prennent, qui prennent, contact. Et du coup, je, je voulais... le... ouais, le... Est-ce que ce serait possible de répondre dans le, le chat bien, et, et je ça. mettrai peut-être en oui. collègue, en contact, pardon, les collègues s'ils ont besoin de, de vous poser Pas aussi des questions parce que. On essaye de maintenir oui. à une heure le rendez-vous et j'aimerais bien. Enfin, on a donc, été un peu euh... long, désolé. Non, non, pas que... de problème, c'est le format qui veut ça aussi. Euh, on avait aussi une présentation donc, de Emma Laribot, euh, qui est co coordinatrice pardon, du tiers-lieu culturel La Bulle à Annemasse, et euh, qui va euh, conclure cette, cette, cette, cette séance puisque voilà on a eu la mémoire collective co-construite avec les habitants, les acquisitions partagées avec les habitants et pourquoi pas aller encore plus loin euh, sur la gouvernance en fait, d'un établissement avec les habitants. Donc euh, merci Emma de, de partager euh, ce retour d'expérience avec nous. Merci, très, très contente d'être avec vous, euh, tous et vous toutes aujourd'hui. Euh, moi, je vais mettre une petite présentation pour que ça soit plus. Euh, juste avant de commencer, je voulais revenir euh, sur le, le, le début du, du projet euh, qui a mis quand même euh, un certain temps à, à émerger. C'était un temps long, mais euh, c'est-à-dire que nous, on a un tiers-lieu culturel euh, qui s'appelle la Bulle. On, euh, on est implanté. Euh, on est implanté à, sur un territoire euh, assez spécial puisqu'en fait on est on est territoire frontalier, on est juste à la limite avec euh, la Suisse et Genève. Euh, donc c'est vrai que que mas a plusieurs euh, a plusieurs particularités. C'est la quatrième ville de France euh, la plus inégalitaire. Euh, donc et la bulle est implantée dans un dans le quartier du Perrier. Donc le, le quartier du Perrier est un, un quartier de de la politique de la ville qui représente environ euh, 4000 habitants euh, voilà donc euh, la population est assez est très jeune il y a il y a à peu près 105 langues parlées sur le sur sur toute la ville et il y a une vie euh, une vie associative assez assez dense et assez dynamique sur le quartier même voire sur Anmass donc voilà c'était repositionner un petit peu l'implantation le, le, de la bulle et euh, donc la bulle se trouve euh, se trouve euh, donc sur la, sur la place euh, du, du jumelage euh, et représente euh, environ. C'est un petit espace qui est de 200, 250 mètres euh, carrés, qui est assez vitré, ouvert, euh, permettant aux, aux gens qui passent régulièrement euh, à aller faire leurs courses, etc., euh, bah, ils puissent voir euh, à l'intérieur et permettre aussi euh, aux gens de, de passer la porte et d'oser venir dans un lieu dit culturel. Euh, pour revenir un petit peu sur les, sur les différentes étapes avant de commencer sur la gouvernance partagée, euh, le projet donc a mis en euh, a mis à peu près cinq ans à, à, à totalement émerger et à, et à, faire, à enfin, avoir l'ouverture de, de la bulle. Donc en, en 2015, il y, avait, il y avait plusieurs scénarios, enfin scénarii qui étaient, qui étaient pensés. En fait, l'idée, c'est une volonté de la direction générale. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais la bulle est un équipement de la ville d'Anmas. Et du coup, la volonté de la direction générale et des élus était vraiment de, de, de ne pas imposer un projet. En fait, la, la ville avait acquis des, une ex, enfin, un, un local d'une ex brasserie dans le quartier, et euh, l'idée était de, de laisser aux, aux habitants le choix euh, et euh, le choix de ce que pouvait devenir ce lieu, en fait selon leurs besoins, leurs envies. Donc, euh, suite à ça, il y a eu, il y a eu des, plusieurs concertations entre 2016 et 2018, euh, voilà, qui se sont traduites par des enquêtes, des ateliers participatifs, euh, des stands sur les marchés, etc., pour, euh, pour essayer de voir ce que voulaient en fait, les, les, les habitants euh, donc voilà ça, ça s'est traduit par plusieurs aspects euh, c'est-à-dire il, il y avait la question des l'aspect matériel, donc toute l'identité visuelle l'aménagement le choix du nom qui a été, euh, été co-construit avec, euh, avec les habitants euh, les aspects plus fonctionnels donc sur le, les, les, les usages en fait qu'est-ce qu'on allait y mettre euh, donc là aujourd'hui on a des livres, on a des jeux, euh, on a du numérique, euh, les horaires euh, et quel fonctionnement aussi. Euh, et des aspects plus conceptuels, euh, notamment euh, quel type d'accueil on veut aussi, euh, quel type de relation on veut avoir entre habitants, entre professionnels. Euh, de poser aussi, enfin ça a permis aussi de poser certaines priorités stratégiques euh, sur le, le la, quel, à, quelle était la, la, la raison de, de ce lieu. Et euh, il y avait une, une des priorités, c'était vraiment de, de, bien sûr, avoir des, des livres et des jeux, etc., mais surtout euh, permettre la création d'un lien. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, ces différentes concertations aussi ont, ont permis, de, euh, sur l'aspect plus conceptuel, de, de, de discuter de valeurs partagées euh, qui sont aujourd'hui voilà, le, les piliers euh, de, du lieu. Euh, donc voilà, on en a quatre, l'ouverture, l'innovation, l'inclusion et la coopération. Ça, ça a été co-construit avec les habitants pour euh, justement euh, ben, se dire, ça c'est notre fil rouge, c'est notre garde-fou, entre guillemets, et on va s'y référer selon les différents projets qui seront amenés à, à évoluer et à naître dans le lieu. Donc voilà. Ensuite, il euh, y a eu les phases de travaux et on a ouvert récemment, euh, puisqu'on a fêté euh, récemment nos deux ans, on a ouvert en mars 2020. Et euh, une semaine après, on était, euh, était confiné. La France était confinée et le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés en termes, de, en termes sanitaires, mais ça n'a pas empêché qu'au bout de deux ans, le, le projet fonctionne bien. Euh, donc là, pour revenir un petit peu plus sur le, le, le type de fonctionnement et, et la gouvernance partagée qu'on a, euh, c'est vrai qu'on se, se dit tiers-lieu, euh, tiers-lieu culturel, parce qu'il y a vraiment une, un fonctionnement qui est tourné vers une implication euh, pleine et entière des habitants, euh, Donc voilà, qui a été euh, euh, mise en avant lors de la, la, la co-création et la co-construction de ce lieu, mais aussi même dans le fonctionnement euh, après l'ouverture. Euh, donc voilà, c'est un tiers lieu pour euh, qui place, on va dire, l'usager, qui peut avoir plusieurs euh, plusieurs profils. Voilà, le visiteur, euh, le lecteur, l'étudiant, le spectateur. Euh, euh, donc on place l'usager vraiment au cœur euh, au cœur, euh, du processus d'apprentissage, de production, de diffusion des cultures et des connaissances. Euh, donc c'est dans cela qu'on qu met en avant le, le processus de participation euh, et et dans ce processus de participation, euh, c'est vrai qu'on insiste énormément sur la, sur la notion, de, euh, sur les théories de l'engagement, c'est-à-dire qu'on ne, ne conditionne pas euh, l'engagement. Euh, le petit, euh, la discussion, les temps d'échange sont autant des engagements que euh, euh, le suivi d'un projet, euh, l'implication dans un projet plus, plus conséquent, etc., euh, et, ça, et ça se traduit vraiment par une, une posture de la part des, des professionnels, qui est, une, qui est une équipe mixte, hein. il n'y a pas seulement des bibliothécaires, il y a un facilitateur numérique, des, des facilitateurs sociaux, des bibliothécaires. Euh, L'idée, c'est que chacun et chacune ait une posture de facilitation pour permettre aux, aux, aux usagers, aux habitants qui rentrent dans ce lieu, ben, de se sentir pleinement... Euh, acteurs à différents niveaux, euh, donc cela passe surtout, enfin, c'est-à-dire qu'on agit surtout sur l'environnement et le contexte, euh, du coup ça, ça permet aux, aux usagers et aux habitants de, voilà, de, de spontanément pouvoir proposer une activité ou animer une activité et de se sentir légitime en fait, à participer. Donc voilà, c'est une posture assez décentrée, euh, on est plus passeurs qu'à l'initiative 2, et, euh, et c'est vrai que ça ça, ça permet de, de voilà de, de créer des liens directs avec les usagers euh, et de et de, voilà, de travailler sur sur différents projets. Euh, c'est vrai qu'on a euh, dans la, la gouvernance partagée se, se traduit aussi euh, euh, donc comme je disais il y avait il y a des il y a des temps d'échange qui passent par des donc là, à l'instar de, de la début d'idée, c'est-à-dire que c'est une fois par mois des rendez-vous, euh, euh, des, des moments conviviaux où on invite les gens à, à, à, venir, à venir discuter. Alors, il y, a, il, y a, il y a les habitants, mais il y a aussi les élus. Euh, il y a aussi les professionnels à discuter sur, euh, sur plusieurs thématiques. Donc là, on, a, on en a identifié trois, euh, le numérique, les acquisitions partagées et euh, la programmation culturelle. Mais voilà, c'est il peut y en avoir d'autres, euh, l'idée c'est de vraiment laisser place aux, aux, aux usagers pour bah, discuter de certaines thématiques, certaines, questionner certaines manières de fonctionner aussi, et s'insérer aussi dans, par exemple, la programmation culturelle et dire, bah, moi j'ai envie de, de piloter ce projet ou même de proposer cette activité, cette, anim, cette, anim, cette animation. Donc voilà, laisser place au partage de compétences, euh, les différentes donc là on, on peut voir une photo par exemple d'un de, de, des, des, des bulles d'idées euh, d'une bulle d'idées euh, qui, a, qui a eu lieu là, en septembre dernier euh, on, on a aussi tout ce qui est euh, vote tri, euh, tripartite puisqu'en fait euh, tout projet impactant euh, sont à voter euh, avec euh, trois corps électoraux euh, donc le corps, le, les citoyens euh, le comité des élus et l'équipe. Donc, euh, comme je vous disais, l'équipe, elle est composée d'agents municipaux, de salariés associatifs et euh, de services civiques. Le comité des cinq élus euh, donc, est représenté par euh, l'élu à la culture et au sport, la jeunesse, la politique de la ville, la participation citoyenne et le numérique. Et euh, du coup, les citoyens euh, n'ont pas de limite d'âge, ni de résidence, ni d'adhésion, euh, ce n'est pas conditionné. C'est un vote participant et quand on a des, des, des projets impactants à faire voter, on le fait sur place et en ligne pour, pour permettre la diversité de, de, de réponses. Là, par exemple, l'année la, la, dernière a été proposée par une, une association qui s'appelle les Sœurs d'Olympe. Euh, donc on fait aussi de l'accompagnement de projets citoyens et dans ce cadre-là, elles sont venues spontanément nous voir en disant que, ben voilà, elles avaient ce projet-là et euh, donc il y a eu un vote euh, qui, a été, euh, qui a été soumis en juin dernier et, euh, et aujourd'hui on les accompagne dans, dans l'organisation, dans la logistique euh, dans l'aide, dans aussi nos, nos, nos contacts qu'on a euh, pour mettre en, en place ce projet-là qui est euh, donc sur le consentement. Et euh, typiquement, il y a une, une association euh, qui a rejoint le projet, le planning familial, pour aussi euh, travailler sur, sur ce projet-là. Euh... Donc voilà. Euh, je voulais faire le lien rapidement sur, euh, sur les, les, les droits culturels, euh, puisque c'est vrai qu'au-delà de, voilà, de, de cette gouvernance partagée, l'idée c'est vraiment de laisser la place à. Et, euh, et ça se traduit voilà, par, euh, enfin, justement par la démarche des droits culturels qui est, qui est propre au, au service euh, culturel de, de la ville d'Annemasse. masse La bulle en est vraiment euh, euh, l'exemple précis euh, puisqu'on on, on amène les gens à vraiment prendre part, apporter sa part et recevoir sa part. Donc ça peut passer par différentes euh, manières, c'est-à-dire qu'on a des, des rendez-vous euh, réguliers. Euh, sauf qu'on invite justement les, les habitants à, à prendre part dans ces rendez-vous réguliers, notamment les lectures bulles qui, tous les mercredis, euh, se fait avec, euh, avec une, une bénévole. Euh, les animations euh, sur les bulles surprises, par exemple, c'est des créneaux le mercredi. Euh, là, on peut voir une photo d'une habitante qui, qui proposait un, un atelier euh, killing, euh, qui l'a refait parce que les, les, les usagers étaient, avaient envie euh, de, de, de continuer. Euh, les acquisitions aussi, euh, Donc, nous, on a un système aussi d'office. Euh, alors là, on est plutôt sur du prêt, euh, prêt sur place, mais il y a tout un système de votation en, comme à la, à la médiathèque de Riz. Euh, et euh, donc là, je passe une diapo. Voilà régulièrement euh, des, aussi des, des usagers qui ont envie de prendre part à, à, à la logistique dans le lieu, c'est-à-dire faire le prêt. Euh, étiqueter euh, des livres, euh, voilà. Euh, on a aussi un usager là, euh, qu'on voit en bas, euh, qui a proposé une animation pour euh, créer euh, un jeu vidéo. Euh, donc c'est un habitant du quartier qui est venu spontanément nous, nous dire bah, « j'ai envie de, de, de, de m'impliquer » et de, mettre, euh, de proposer ce, cette animation-là. Euh, des ateliers euh, en anglais, d'initiation à l'anglais, euh, comme on peut voir sur la dernière photo. Euh, donc voilà, on invite à, à, à, prendre, à prendre part, apporter sa part et aussi recevoir sa part. Donc c'est vrai que ça passe aussi par, ben, on, on montre que euh, les, les habitants sont là et, et peuvent venir euh, nous, nous parler, nous, discuter avec nous et proposer. Euh, donc voilà, euh, par exemple, sur l'année 2021, on a, eu, euh, on a eu à peu près 200, euh, sur les collections euh, tout confondues, on a eu à peu près 200 ouvrages qui ont été euh, choisis par... Euh, les usagers euh, et puis des, des moments aussi euh, euh, sympas, euh, voilà où on, on, on prend le temps de, de se dire bon bah voilà on a vécu un moment en commun, on a partagé, on a fait ensemble et, et c'est beau comme euh, en bas là on voit le, le, le concert de Nustradem euh, d'une équipe qui, a, qui avait travaillé du coup avec différents usagers, différentes associations aussi du quartier et de l'agglomération. Et, euh, et, et voilà, donc ça, ça, ça prend aussi euh, tout, tout, enfin le projet vraiment veut, veut mettre au cœur euh, les, les usagers, les habitants, dire que c'est possible de prendre sa part. Euh, L'idée aussi, c'est vraiment de, de laisser un... un comment dire, un, un, vide, un vide au niveau de la programmation culturelle, par exemple, en disant bah, si on ne fait pas, euh, qu'est-ce que vous nous proposez Et du coup, ça laisse aussi l'opportunité la, aux gens de venir spontanément nous, nous proposer des choses et, et d'animer en fait, quotidiennement euh, la bulle avec nous, les professionnels, mais, euh, mais surtout grâce à eux, en fait. Donc, euh, donc voilà pour, les, pour la, la rapide présentation. Euh, je ne sais pas s'il y a des. Euh, il y a eu des questions, et je pense que si tout le monde est d'accord, alors ceux qui ne peuvent pas, ils, bien sûr, euh, voilà, on comprend, mais peut-être juste de prendre encore cinq minutes pour, pour prendre les questions sur, sur le tiers-lieu, la bulle. Euh, voilà. Alors sur les, les habitants peuvent aussi tenir la structure. On a vu que, que vous lui avez répondu finalement avec la photo des enfants devant les ordinateurs. Euh, mais là, il y a encore quelques, quelques petites questions, euh, euh, peut-être… Euh, les habitants sont-ils sollicités pour les décisions ou la gestion Donc, ça, oui. Et euh, comment avez-vous sollicité la population euh, Ce qui, d'ailleurs, est, est, est l'occasion de, de répondre à, à, à Ghana. C'est aussi beaucoup donc, la conférence de presse, des expositions qui relaient l'initiative. Au RIS, on a vu qu'il y avait effectivement un relais sur les supports de la bibliothèque, des encarts. Et donc, à, à la bulle, comment on sollicite les habitants sur ces, sur ces projets-là sur les différents projets, donc ça passe euh, et dans le lieu, matérialisé dans le lieu euh, par des systèmes de, de vote. Donc, il euh, donc y a des tablettes, par exemple, qui sont disponibles, euh, mais aussi des votes numériques. Donc, euh, sur les différents réseaux, le, le site de la ville, enfin la page de, de, de la bulle du site de la ville d'Annemasse, on fait partie aussi d'un réseau... Euh, d'un réseau de l'agglomération d'Annemas, un réseau de lecture publique, pardon. Euh, donc ça aussi, c'est notre visibilité. Aujourd'hui, il y a un nouvel outil de, de la ville d'Annemas euh, au niveau de, de la participation. Donc ça, ça, ça va être aussi notre entrée. Mais on, on essaie d'avoir voilà, le côté numérique pour toucher euh, d'autres publics, mais aussi euh, le, le contact euh, au sein du lieu pour que, pour que ça, ça facilite aussi euh, cette entrée. Merci beaucoup. C'était encore un 11-12 riche et frustrant finalement, puisque à chaque fois on. On, on ne t'entend plus, Emmanuel. Mais moi, j'ai recliqué <rire> sur le bouton. Euh, oui, du coup, on, on, on se dit à chaque fois qu'il faut organiser d'autres événements parce que tous ces sujets-là mériteraient finalement plus de temps pour échanger et discuter. En tout cas, vous pouvez bien évidemment revoir tous ces numéros sur notre chaîne YouTube et du coup, consulter la, la publication numérique des quatre premiers, euh, premiers rendez-vous. Euh, et on le fera également pour les suivants, soit sur le site de l'agence, soit sur euh, le compte issue. Le prochain 11-12, ce sera sur euh, l'animation des bibliothèques en milieu, en milieu rural, pardon. Euh, voilà donc on, on essaye de, de continuer le programme donc n'hésitez surtout pas à partager les sujets qui vous font envie et en tout cas un très très très grand merci à nos intervenants du jour qui ont dû faire euh, en un temps très limité des projets qui sont très intéressants et très ambitieux donc euh, voilà ça augure encore de nouveaux beaux échanges et, et on espère de vous retrouver très vite merci beaucoup à tous. merci à, à vous, et, euh, merci, à vous. Merci. merci pour cette initiative c'est vraiment super ces rendez-vous merci beaucoup